c'est oui, Weedman avec vous grosse vidéo aujourd'hui vidéo SQDC on parle d'une nouvelle marque à la SQDC on parle de West avec le fournisseur West Island Cannabis Culture toujours un plaisir d'être avec vous commentaires et pouces toujours appréciés et comme commentaire si vous n'avez pas d'idée on va remercier Max TD qui m'a fait un don de, du cannabis ici, là. Grandpa Stash. Grandpa Stash, chez la variété. Donc, merci beaucoup à Max TD. On écrit ça dans les commentaires. Merci à Max TD. 39 dollars et 40 sous. C'est l'enveloppe la plus dispendieuse à la SQDC. Ce matin, je voulais faire la vidéo de West Grandpa Stash. Quand j'ai regardé les terpènes sur l'enveloppe qui sont inscrites et les terpènes sur le site de la SQDC, j'ai bien vu que c'était pas les mêmes terpènes. Donc euh, j'ai été me coucher, été faire une petite sieste. Euh, J'étais pas de bonne humeur. Euh, certains d'entre vous euh, sont contents quand je suis pas de bonne humeur, mais mais là c est, c est, ça se pue plus. Ça n'a aucun sens. On va sur le site de la SQDC. Grandpa's Stash. Entre 25 et 30% de THC. Format. 3.5 grammes. C'est vraiment ça que j'ai ici. là. West. Grandpa's Stash. 3.5 grammes. Ça doit être écran quelque part. 3.5 grammes. En arrière, peut-être. 3.5 grammes. C'est vraiment ça que j'ai. Taux de THC 27.41 27.41 Taux de terpènes 3.88 3.88% de terpènes, donc presque 4% de terpènes Mais les terpènes, à cette heure si on va sur le site de la SQDC Cariophilène Myrcène, Linalol Pinène, Humulène Cariophilène, myrcène, linalol, pinène, humulène. Pas pendant tout ça. C'est pas pendant tout ça. C'est écrit. C'est écrit dessus. C est, c est, la compagnie a mis une enveloppe, une étiquette, un emballage, un cire de sécurité. Ils ont payé leurs taxes. Qu'est-ce qui se passe Les terpènes ici, là, cariofilène, myrcène. C'est bon, Farnesène, limonène, humulène. Donc, il y a deux terpènes qui sinon, qui sont pas corrects. Deux terpènes qui sont pas ici, qui sont sur le site de SQDC. Et deux terpènes qui sont sur l'enveloppe et non sur le site de SQDC. Donc, farnesène, limonène. C'est ça qui est écrit là-dessus. Farnesène limonène donc il y a pas de linalol il y a pas de pinène là dedans donc qui mange la merde qui mange la c'est c'est nous autres les contribuables qui payent l'employé oui man, des rough. ça fait trois ans que les il y a des erreurs ça fait trois ans que les terpènes c'est pas la même chose qui est écrit c ça sert à rien cette internet là ça sert à rien. C est, c est, ça sert absolument à rien, man. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup euh, Limonène, Myrcène et farnesène. on le sait. C'est une terpène qu'on vient de découvrir chez Winman depuis quelques mois. Euh, pas capable d'associer le goût à Farnesène. Par contre, à chaque fois qu'on retrouve farnesène, ça s'additionne à une autre terpène que j'aime beaucoup le buzz. Euh, souvent souvent souvent je me répète mes cannabis préférés euh, ont myrcène limonène comme terpène mais tout dernièrement la farnesène qui qui qui, qui qui qui qui apparaît dans maintenant plusieurs cannabis peut-être pas mes préférés mais qui a un buzz quand même assez bon peut-être même puissant donc farnesène farnesène une terpène très très très intéressante pour Winman. Au début de l'algélisation, on ne voyait pas cette terpène-là. Euh, elle n'était pas indiquée sur les contenants. Mais là, on commence à la découvrir. On l'a découvert dans le Vanilla Frosting de Endo, je crois. On l'a découvert aussi dans Black Triangle de Cactus. Hein, je ne veux pas me tromper. Euh, et là, Graham Postache dans West. On a le farnesène. Et cariophyllène, limonène. Humulène, c'est un petit peu moins. Euh, pas répandu, mais en, en, en plus petite proportion. Cinquième terpène dominante. Donc, un petit peu moins d'humulène. Euh, cariofilène, on commence à s'habituer. On la retrouve. Pardon. On la retrouve partout, la cariofilène. Donc, euh. C'est le moment. Merci encore à Max TD. 39 et 40 sous dans une enveloppe. Euh, J'aurais peut-être pensé, euh, avoir un, un petit contenant euh, rigide. Mais qu'est-ce que vous voulez? On, on va faire avec. C'est quoi du Grand Postage? Ben, ça a été fabriqué, créé par uh, Ethos. Donc, uh, Ethos qui a créé aussi le Ethos Glue. Donc, uh, Grand c'est euh, des variétés, des vieilles, des vieilles, vieilles variétés euh, qui ont été croisées ensemble. Euh, on parle ici là, du Super Skunk, qui était très populaire en 1994. On parle ici du OG Kush, qui était populaire en 1992. Et, croyez-le ou non, le Afghan Kush, très populaire dans les années 70. Merci à Max TD. Grandpa's Stash. Pas pire, pas pire. Euh, terreux. Sec, sec, sec, sec, sec. Chant les, les petites granules à l'intérieur. Donc, un produit à 39 et euh, 40 sous. Euh, commercial. Commercial. Pochette d'humidité, sec, sec, sec. Pourtant, euh, ça a été emballé quand même assez récemment. Euh, 24 mai, juin, juillet. Donc, deux mois. Ça fait deux mois là, que ce produit-là est emballé. Oh my God, que c'est ordinaire, mon chum. Wow! oh, oh! Hey man, <rire> hey, c'est de la merde, vraiment. Et hey, on part de loin là. Ah, si qui vont se planter, man. Ah, ouais. Peut-être qu'il est bon. Peut-être qu'il est bon. Là, man, je t'en tabarnaque. Ça a aucun sens. Man, si je touche pas, je touche pas. On regarde ça ensemble immédiatement. Alright gang, Grim postache. Bizarre hein. Et t'as aplati ça cocotte tu penses? <rire> pas moi qui a ça de même, man. Damn, ah, ben ouais, man. Ha ha ha ha débile! ha ha ha ha ha Oh mon, c'est débile! Ah, oh, c'est des... c'est rond rond rond là. Je me demande si cela a été trimé à la main. <rire> 39 piastres man des 40 bro! <rire> c'est mon gars! Eh hey, on est loin là, on est loin là! Oh my God! 320 piastres l'once! Oh my God! 320 pièces pour un 28 grammes. Hey, bonjour, j'aimerais ça acheter euh, un 28 grammes, s'il vous plaît euh, de Grand Postage de la marque West, s'il vous plaît. Euh, Est-ce qu'il vous en reste Est-ce qu'il vous en reste du Grand Postage Oh Oh, attendez, je vais appeler mes amis. Je je vais mettre des photos sur mon Instagram. Oh mon dieu, je crois, je crois que ça fait partie de mon top 10. Peut-être qu'il est bon, man. Peut-être qu'il est bon. Le look, le look est ordinaire. Le look, le look est vraiment ordinaire. La senteur est correcte. Euh, allez, boys. C'est le temps, là. On en roule un. Alright, peut-être que j'ai été un peu rough. Euh, peut-être que le buzz va être incroyable. Peut-être que le goût va être super bon. Euh, encore une fois, je vous envoie là, sur mon Instagram pour que vous puissiez voir euh, des photos. De ce cannabis-là, je vais rouler un joint là, avec cette euh, cocotte, les, les cocottes là maganées. Je vais vous montrer ça sur mon Instagram. Pochette d'humidité, euh, ça fait quand même assez longtemps euh, qu'on n'avait pas vu ça. Euh, Myrcène terreux dès, dès le départ. Un goût qu'on connaît... Euh, C'est pas wow » dès le départ. Euh, si on regarde les terpènes, on les connaît. On sait que c'est pas la même chose. Il euh, faut enlever l'inalol. L'inalol, ça goûte pas la lavande, ça goûte pas le raisin. Ça goûte pas la, la, la, la, la lavande, raisin. Lavande, le la raisin. Lila qu'on dit souvent. Donc c'est vrai que c'est pas là-dedans. Ça goûte pas un conifère, pinène. Euh, ça goûte pas ça. Donc vraiment, c'est l'enveloppe. Qui, qui est vrai, euh, je, je, je goûte pas beaucoup le linalol par contre, euh, limonène, euh, c'est vraiment cariophilène terreux, cariophilène myrcène, maintenant est-ce que le buzz va être très bon, est-ce que la troisième terpène, est-ce que la farnesène va faire son travail, euh, j'ai confiance à cause des terpènes, mais maudit que les cocottes sont pas belles, Hey, écoutez, 39,40$, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des cocottes pas belles comme ça. Euh, vraiment, je, le cannabis c'est plus cher, il est plus dispendieux, c'est moins beau. C'est comme une joke. Il c'est. faut pas avoir 25 ans d'expérience pour voir ça. Tu Quelqu'un qui achète 2, 3, 3.5 à SQDC, s'il achète celui-là, il va bien voir qu'il va bien comprendre qu'ils n'en rachèteront plus non plus. Là. Franchement, c'est quoi? On... C'est voix à l'échec, man. Peut-être que le goût est bon, man. Peut-être que le, le, le, le Farnesin va être buzzant au bout. Ça me surprendrait qu'il soit tellement bon que j'en rachète. As tu vois les cocottes quand hein? ils sont massacrés, écrasés? J'ai jamais acheté des pochettes de good supply que les cocottes étaient écrasées comme ça. Mais même, même, même, même, ils ne sont pas écrasés, là. parouette, man, c'est tu trimé à machine, ça, mon gars, c'est tu, euh... c'est des cocottes qui ont été scalpées, mon homme, rasées, C'est pas, ben, ben, une belle structure. La cocotte est pas belle, y a pas de, y a pas de foxtel là-dedans, là, là tu sais. C'est pas que je veux avoir des foxter là, mais t'as-tu la cocotte, man? Hey, 39 et 40, bro, c'est malade. Boisé, fruité, moufette. Je trouve pas que c'est boisé, Le Boisé, là, c'est... C'est euh, pinène, c'est conifère, sapin, épinette. Moi, je trouve que c'est vraiment terreux au départ. Puis, le moufette... C'est tout mélangé, c'est tout mélangé. Il n'y a pas de fruité là-dedans, man. Fruité quoi? Fruité raisin? Non. Associé à ton linalol? Non. Qu'est-ce qui est fruité là-dedans, là? là? Qu'est-ce qui est fruité là-dedans? Goûte ce qu'il goûte pas l'orange, man? Je ne l'ai pas fumé encore, man. Je ne l'ai pas fumé. Je l'ai juste senti. Ok, je comprends. Ça sent bien. Taux de pH. 27, bro! Wow! 27, man! C'est gros, là. C'est un pourcentage élevé, man. Alright, on va fumer ça. J'espère que le buzz va être bon, man. Puis pour l'instant, le goût est pas effrayant, là, tu sais. Grandpa Stache. Variété. Grandpa Stache. La marque West. Et puis, euh, la compagnie West Island Cannabis Culture. Cette euh, compagnie-là, ils ont sorti deux produits West. Et puis, l'autre produit est aussi 39 et 40. C'est le Jelly Cake. Donc, le Graham Postache et qui ont créé ça en croisant Super Skunk. Ça ne coûte pas vraiment le citron. Afghan couche, OG Kush. -couch. Ah, si, je pense qu'on est loin de ça, bro. Alright, terreux, cariofilen, on va voir ce que ça donne. Le buzz. On va avoir une plus grande idée du goût. Santé, bonheur, comme dirait Mark Tattoo, Shoot Boucan. Non, on est loin, man, on est loin, on est loin, on est loin, man, 39 et 40, bro, on est loin de ce qu'on veut, on est loin de notre but, là, on a du travail à faire, là, on est loin, man, fuck! Ça se fume. Je vais. Euh... fait mon, mon petit cut. Ça. Je vais le fumer. Euh... J'ai vraiment pas aimé le Runs Bio, man. Si je l'ai pas aimé. Euh, Grand Postage, je, je vais le fumer. Je ne le mélangerai pas avec euh, mon stock que j'aime pas. Euh, achète pas ça. Achète pas ça. 39 et 40, man. Oublie. Ça, ok? Mal fait mon code, ça c'est rare. Bon tu joins. Bon petit joint, mais vraiment pas. Il se démarque pas du tout, man. Euh, vraiment pas. Vraiment pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. Un petit peu d'air qui passe, ça sera pas bien. Non, il est pas... Euh... C'est pas top, bro. C'est pas top. C'est bon, c'est correct. C'est juste correct. Euh... Fait pas partie de mon top 10. Achète pas ça, c'est vraiment trop dispendieux. Euh, à 25 dollars, j'aurais dit ok, c'est bien. Euh, les cocottes sont pas belles. Euh, mais non là, là, 39 et 40, man. Un cannabis ordinaire comme ça, man, ça se peut pas, man. 39 et 40, man. Terreux. Cariophilène, pas trop présent. Pas trop désagréable. Euh, pas beaucoup de limonène. Pas trop désagréable, man. Hein? Pas trop désagréable. 39 et 40, je peux te le répéter 10 000 fois man, pochette d'humidité, euh... j'ai rien à dire d'autre man, ça se démarque pas, tu vis cocotte, va voir sur mon Instagram, c'est rasé mon gars, ils ont tout arraché ça mon homme. C'est pas le plus gros Indica, c'est un hybride. Hybride Indica. Hybride, hybride, hybride Indica. Ah, écoute, man. C'est pas un wow. Et puis, euh, ça sera pas sur ta liste de Noël. Euh... On passe au prochain. On passe au suivant. C'est... C'est triste. Merci à tous les abonnés. Merci aux pouces en l'air, Merci aux commentaires. Merci à Max TD. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo SQDC. Et puis, je, je vous laisse là-dessus. Je vous adore. Peace! Hey, je voulais prendre deux minutes pour te dire euh, comment il est buzz pour 27%. C'est plus qu'ordinaire. Euh, J'aime le cannabis. Je vais le fumer. Je vais, je vais fumer ce 3.5 là. Je n'en rachèterai jamais. Euh, C'est myrcène, C'est terreux. Euh, une puff sur cinq, un petit peu de limonène, mais vraiment, pas tout le temps. Euh, donc, myrcène avec un petit peu de limonène, j'aime ça, mais 27% de THC, c'est pas, pas, pas le plus fort, man. C'est vraiment pas le plus fort en base. Euh, extrêmement dispendieux, 39 et 40 pour ce produit-là, c'est... La baisse de prix va s'en venir. C'est sûr à 100%, man. Sûr à 100% que West, pardon, va baisser le prix. 100%. 100%. Fait que... Quand ça va être rendu à 25$, tu vas pas en acheter un, puis t'en en rachèteras peut-être même plus. Tu comprends? Euh... Je peux pas croire, tu sais une pochette de même, 39 et 40, c'est fini, puis jamais, plus jamais, jamais, jamais man, j'achèterai pas le jelly cake là, à 39 et 40 là, ouais, mais c'est peut-être un autre génétique qui est peut-être, non, il est trop tard, il est trop tard, c'est fini,